Bonjour, good morning, salam alaikum, azul, beauté, abari. Salut, chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. C'est avec joie que j'ai fait cette vidéo parce que c'est un événement incontournable que je veux partager avec vous. Un événement qui consiste à des séances de recrutement pour le Canada, sauf la province de Québec, et des séances d'information pour toutes les... Euh, pour toutes les tous les territoires et toutes les euh, provinces du Canada, bien sûr, sauf la province de Canada. Donc, restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précédent pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet d'immigration. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Environ 60% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. S'il vous plaît, merci de m'aider. Je souhaite que nous puissions atteindre ensemble la barre des 100 000 abonnés d'ici le 31 décembre 2021 pour s'assurer qu'un grand nombre de personnes puissent recevoir des informations fiables et de qualité sur l'immigration en temps et en heure. Donc, merci de tout cœur pour le soutien. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Cet événement incontournable qui consiste à recruter des personnes qui sont en dehors du Canada et qui consiste à faire des séances d'information s'appelle Destination Canada. Destination Canada est le rendez-vous incontournable pour l'immigration temporaire ou permanente au Canada. Cet événement annuel organisé par le gouvernement du Canada met en contact des employeurs et des institutions canadiennes avec des candidats francophones et bilingues qui cherchent des opportunités au Canada en dehors de la province de Québec. Donc, la province de Québec n'est pas concernée par cet événement. La participation est gratuite et se fait seulement sur invitation. Donc, vous devez vous inscrire pour participer à cet événement. Les invitations à l'événement en ligne en direct sont envoyées selon les besoins du marché canadien du travail et les offres d'emploi publiées sur leur site web. Tous les visiteurs, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent être recrutées ou avoir des séances d'information qui sont inscrites à cet événement auront accès au contenu à la demande en ligne du 22 novembre au 21 décembre 2021. Pendant cet événement, vous rencontrerez en ligne des employeurs canadiens représentant divers secteurs qui sont à la recherche de candidats francophones ou bilingues vu qu'il y a une forte pénurie de travailleurs au Canada. Vous pourrez également échanger avec des représentants des provinces et des territoires du Canada ainsi que des communautés francophones, ils vous parleront de leur région, de leur ville, de leur collectivité et vous présenteront leur programme d'immigration. Ils répondront également à vos questions à propos de la vie dans, des, dans les milieux francophones au Canada, en dehors de la province de, de Québec. Donc, en gros, pour, ce, pour cet événement, il y a deux grandes Partie. Donc la première partie concerne les recrutements. Comme vous le savez tous, le Canada a énormément besoin de travailleurs. Les recruteurs sont obligés d'aller à l'international, à l'étranger pour chercher euh, des, des travailleurs. Donc il y a la séance recrutement et à la deuxième partie qui concerne les séances d'information. Pour vous aider à déterminer le programme d'immigration le mieux adapté à votre projet, un agent d'immigration vous présentera les différentes options d'immigration temporaire, incluant mobilité francophone et expérience internationale Canada, et expliquera les démarches pour soumettre votre demande. Donc, voici les points qu'il faut retenir. Les inscriptions seront ouvertes du 27 septembre au 24 octobre 2021. Donc, dans deux semaines, moi, je ferai une petite vidéo de rappel avant le 27 septembre. Donc, le 27 septembre, les inscriptions vont commencer... À partir du 27 septembre, avant le 27 septembre, je ferai une petite vidéo de rappel pour les personnes qui auront à oublier euh, cet événement. L'événement aura lieu du 18 au 20 novembre 2021. Vous pourrez y participer, qu'importe votre pays de résidence et votre nationalité. Vous trouverez les offres d'emploi dans le guide du forum qui sera transmis dans quelques jours avant l'ouverture aux participants, avant que les personnes inscrites ne participent à cet événement. Les CV sont à faire en français et en anglais. Le dernier jour pour s'inscrire est le 24 octobre 2021. Les invitations seront envoyées à partir du 8 novembre 2021. Donc là, maintenant, nous allons basculer dans le site de Destination Canada pour vous montrer hein, en quoi consiste cet événement et dans quel site il faut faire votre inscription. Donc là, je suis dans le site de destination Canada. Comme mentionné, plutôt, c'est un événement qui consiste à recruter des personnes qui sont à l'extérieur du Canada et à, à donner des séances d'information. Je suis dans le site de cet événement. Je, si vous voulez, vous pouvez basculer en français ou, euh, ou en anglais. Euh, donc, c'est ici que se feront euh, les inscriptions. Mais comme je vous ai dit ça, les inscriptions vont s'ouvrir à partir du 27 septembre. Donc, dans deux semaines et là il y a la partie euh, participer comme visiteur c'est ça qui vous concerne et participer comme exposant ça concerne les recruteurs et les personnes et les agents d'immigration de des, euh, des provinces et des territoires qui sont censés venir vous donner des informations pour ce euh, pour cet événement donc l'événement aura lieu entre le 18 et le 20 novembre 2021 il va durer euh, donc L'événement euh, sera entre le 18 et le 20 novembre 2021, donc il va durer 18, 19, 20, Trois jours, voilà. Ça va durer euh, trois jours. Les inscriptions se feront entre le 27 septembre et le 24 octobre 2021. S'il vous plaît, faut pas attendre euh, euh, fin octobre, le 24 octobre pour faire les inscriptions. faut le faire euh, le plus tôt possible parce qu'il y a plein de personnes euh, qui connaissent cet événement et qui vont, euh, qui vont y, y participer. Encore une fois, c'est un, un événement qui est organisé par le gouvernement du, du Canada, mais la province de Québec n'est pas concernée. Donc, les personnes concernées sont les personnes francophones et les personnes bilingues, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore Vous pouvez participer en faisant inscription, mais là ça va pas fonctionner puisque ce n'est pas encore ouvert, mais plus tard vous aurez à cliquer sur le bouton inscription euh, visiteur et il y aura un formulaire que vous pourrez euh, remplir en fait. Donc parmi les candidats qui seront invités à participer à cet événement, il y a les personnes qui sont... Euh, des candidats qui sont prêts à partir au Canada et titulaires d'un permis de travail ouvert, comme par exemple les permis de vacances et les PVT. Il y a les candidats qui sont admissibles à un permis de travail en vertu du volet mobilité francophone. Il y a les candidats qui ont déjà créé leur profil entre-express pour immigrer au Canada, hors Québec. Et il y a aussi les candidats qui souhaitent s'informer sur des opportunités au Canada pour avancer avec leur projet de mobilité. C'est-à-dire que vous soyez entre Express ou pas, si vous n'êtes pas dans ces catégories, en gros, donc vous devez être dans la dernière euh, catégorie, en fait. Euh, oups, excusez-moi, j'ai perdu. Voilà, c'est bon. Donc, euh, voilà les, les candidats qui, qui peuvent participer à... À, à cet événement. Faut pas cliquer sur ex inscription exposant parce que là c'est pour les, les recruteurs et les euh, agents euh, d'immigration. Et voici un, euh, un programme pour ce qui va se passer euh, je premier jour donc il y a la partie euh, comprendre les programmes d'immigration pour résidence temporaire comprendre les programmes de d'immigration pour résidence permanente et vous vous allez parler aussi du marché de travail comment préparer son son son départ et il y aura la partie des recrutements. Je vais vous laisser ce lien dans la barre de description, comme ça vous pourrez faire votre inscription. Mais avant le 27 septembre, je vous ferai une petite vidéo de rappel pour cet événement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez cet événement dans vos agendas pour ne pas rater l'inscription. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye!